Oui, bonjour, bonsoir à tous ceux qui vont voir cette vidéo. Comme vous le savez, c'est toujours votre maître, grand maître Kenyon depuis le Bénin. Voici mon numéro. Maintenant, je suis là aujourd'hui pour vous montrer comment ça se fait le branchissement d'argent. D'accord Maintenant, c'est le branchissement d'argent. J'avais fait le portefeuille magique qui a produit 800 000. Celui qui a produit 500 000 et j'ai aussi fait le porte-monnaie en euros. Maintenant, je vais faire je vais vous montrer le branchissement d'argent. Ça, vous voyez, c'est le porte-monnaie. Vous voyez très bien. Il n'y a rien dans le porte-monnaie. Parce que vous voyez, il n'y a rien dans le porte-monnaie. Maintenant, je veux faire le branchissement de 300 000. 300 000. Maintenant, c'est... Je vais mettre 30 000 dedans C'est 30 000 pour avoir 300 000 Maintenant devant vous je vais mettre les 30 000 dans le portemonnaie Est ce que vous voyez devant vous maintenant que ça va produire Les 30 000 vont nous donner 300 000 Et vous allez voir Voilà les ancêtres. Si la production est déjà faite, s'il y a déjà les 300 000 du blanchissement dans l'argent, dans le porte-monnaie, vous allez le dire. Si ce n'est pas encore prêt, vous allez aussi le dire. Est-ce que vous voyez Deux ouverts et deux fermés. Ce qui veut dire que le blanchissement, c'est déjà fait. Donc, ensemble, nous allons compter l'argent. Est-ce que vous voyez l'argent avec moi. Comptez. Comptez bien avec moi. Vous allez compter les 300 de francs CFA. On n'a pas bougé. Il hein? faut bien voir la vidéo. Il n'y a pas de pause, rien dedans. Ceux qui font pause dans la vidéo ou bien ceux qui changent les portefeuille là, vous serez punis par la nature. Moi, c'est le maître Kenyon depuis Bénin. Ça, c'est mon numéro le plus. 229, 64, 96, 27. Je fais tout de mon possible pour aider tout le monde. D'accord Il faut bien compter. C'est le branchissement d'argent. 300 000. Voilà. que si vous avez bien compté avec moi. Donc, c'est ça. Les ancêtres ne mangent jamais.